Bonjour les gens, comment gagner du temps en faisant une préparation de partie pour Aon Pour cette préparation, là par exemple, j'ai pris la première partie avec les 4 personnages, donc pour 4 joueurs, et avec comme ennemi la rage incarnée, à vous d'adapter bien sûr en fonction du nombre de joueurs et l'ennemi que vous souhaitez combattre. Même si ce pas le plus long, on va commencer par préparer les points de vie Gravold et les points de vie de la Nemesis voit là. Mettez de côté les plateaux de personnages, il faudra bien regarder les mains de départ et les pioches de départ, et bien sûr regarder combien de charges il y a par personnage. En description, je vous mets un lien qui vous explique comment réaliser ces boîtes avec une simple feuille de papier. L'idée c'est de faire une petite boîte par personnage. Donc là on commence sur Mist qui a 4 brèches. Donc on lui met ces 4 cartes de brèche dans le fond de la boîte. Mist a 5 charges, donc on met les 5 charges dans la boîte. En mode normal, les joueurs ont 10 points de vie, donc on met les jetons de points de vie dans la boîte. On prend un numéro de joueur au hasard et on glisse ici. Ensuite, on prépare les paquets de cartes concernés pour le joueur. Dans la carte spéciale, et hop, on termine par l'aide de jeu. On ajoute le nom. Une fois que vous avez terminé vos petits paquets joueur par joueur, vous n'avez plus qu'à fermer vos petites boîtes. Et on ajoute un petit élastique on continue avec les 9 cartes bien sûr vous pouvez préparer celles que vous voulez pour votre prochain scénario ou alors en ayant fait un tirage aléatoire et les 9 cartes les 9 paquets de cartes vous les mettez tous ensemble dans une boîte un peu plus grande Pour cette préparation, on va utiliser deux tailles de boîtes différentes. Sur meclar.fr, je vous ai mis des fichiers imprimés qui vous permettront de construire les deux tailles de boîtes pour la préparation de partie pour AUNSEND. Au dos des règles, vous avez le récapitulatif pour construire la l'appuiage de la Némésis avec les cartes de niveau 3. Bien sûr, vous les mélangez. Pareil pour les niveaux 2. Et ainsi de suite. Et on ajoute les cartes de niveau 0. Ou les cartes de base, ou les cartes de frappe plutôt. On n'a plus qu'à glisser les cartes dans une grande boîte. Alors bien sûr, par rapport à tout à l'heure, il y a plus de marge, mais je voyais pas l'intérêt de recréer une nouvelle taille de boîte. Bien sûr, ma boîte de base est plus remplie que la vôtre, puisqu'en fait, je me suis fait des petites pochettes pour chacune des cartes. Et tout ça, bien sûr, c'est à télécharger sur mesclar.fr. On termine par le rangement de la boîte. Donc là, il y a des sachets de vides, parce que vous êtes tout mis dans les petits paquets. On n'a plus qu'à mettre ce qui reste ici, les quatre petites boîtes qui correspondent au personnage moi j'arrive à les glisser là dedans faut forcer un peu et voilà on n'a plus qu'à ajouter les points vides gravold et de la Némis. on ajoute tous les plateaux qu'on va pas utiliser pour pas se poser de questions on les met côté verso on termine par mettre les plateaux joueurs et le plateau de la Némis sur le dessus trouvant un peu de place pour la boîte avec les cartes on va essayer de la glisser par là par exemple elle et la boîte de Nemesis, normalement il y a un peu plus de place par là. Et voilà, il ne me reste plus qu'à ranger mes petits plateaux. Bien sûr, tout ça c'est en téléchargement sur clar.fr, ça vous aide pour placer les cartes. On y glisse les règles et on ferme la boîte. Voilà, c'était la préparation de partie Downsend. Jouez bien